Bonjour, on va faire maintenant une dissection du coude. Et comme vous voyez sur ce spécimen, on a tracé les deux lignes d'incision. Une ligne euh, transversale passant par le pli de coude, une ligne verticale euh, passant par le bras et l'avant-bras. Après avoir disséqué le plan euh, cutané sous-cutané, on reconnaît certains éléments euh, superficiels au niveau du pli de coude. Latéralement, on a le l'unaire cutanée latérale de l'avant-bras, qui est une branche terminale du nerf musculo-cutané qui accompagne normalement la veine céphalique à l'avant-bras. Et médialement, on a l'unaire cutanée médiale. On le voit ici, l'unaire cutanée médiale de l'avant-bras, branche du faisceau médial du plexus brachial et qui est satellite de la veine basilique. On a également deux sillons bicipitaux de part et d'autre. Le sillon bicipital externe ou latéral entre les tendons du muscle biceps brachial et brachioradial et le sillon bicipital interne entre le tendon du biceps brachial et les muscles épicondyliens médiaux. Alors, au niveau du sillon bicipital interne, on a l'artère brachiale que le voit ici et qui va se diviser en deux branches l'artère ulnaire de côté médial et l'artère radiale de côté latéral qu'on le suit ici. Et on a également le nerf médian qui est situé de côté médial par rapport à l'artère brachiale. Alors l'exploration du sillon bicipital externe met en évidence le nerf musculo-cutané entre le muscle biceps et Brachial et le muscle brachial antérieur, ce nerf musculocutané va se terminer en nerf cutané latéral de l'avant-bras qui est un nerf sensitif. Afin de dégager la gouttière bicipitale latérale, on va récliner le muscle biceps brachial et le nerf musculo-cutané médialement et le muscle brachioradialis latéralement et on voit apparaître le nerf radial. Ce nerf radial va se diviser en deux branches, une branche superficielle, et ici, une branche sensitive, et une branche profonde, on le voit ici, qui est une branche motrice. Donc, voici l'unaire radial avec ses deux branches de division.